« Mère, je fais des films pour écrire. Je fais un bon film parce que j'écris bien. Faites un bon film quand vous savez bien écrire. La belle écriture est celle des bons auteurs. Faites un bon film quand vous trouvez un bon auteur. Faites un bon film pour un bon lecteur. Le bon lecteur veut de l'épique, dramatique, quelque chose de réflexif. Bonhomme, le bon lecteur qui n'en demande pas tant. » Après dix ans d'échec à Troie, les rois se réunirent. Achille mort, s'en était fini du temps des héros de valeur. Ulysse, par la ruse, sut prendre la cité. Ensuite, son retour prit dix ans. « D'autres que toi auraient filmé ce voyage d'Ulysse dans de belles villes, embrassant de belles filles la nuit, avec beaucoup de couleurs et de musique. C'eût été légitime. » En un autre temps, il l'a fait. Métis, tu es dans les arts. Des témoignages forment une image au fondement du personnage. L'acteur porte l'image qui fait son personnage. La personne responsable est le produit de ses choix. Le personnage, dans une fable, a dû faire des choix. La fable a... À son acteur qui n'existe qu'en elle. Le personnage a sa fable et sa vie à côté. Pourquoi composer-je autant de témoignages Dedans sont des passés qui font un personnage. On ne connaît pas assez Ulysse à Troyes. Première torture, premiers excès, premiers crimes de guerre. Nous voulons nous souvenir et juger. Procès difficile au tribunal des rois, on se remettra aux dieux. Les dieux laisseront Ulysse à la justice des hommes, cette plaisanterie. S'il est une idée sacrée de la justice, nous voulons la faire émerger de ce récit. Je parle en tant qu'Anticlée, mère d'Ulysse qui donna en son temps son pouvoir à son roi. Nous voici dans l'Hémnos, dans cette île sauvage, dont jamais nul mortel n'habite à leur rivage. Du plus vaillant des Grecs, en vous, fils Sérival, fils d'Achille au Pyrrhus. C'est sur ce bord fatal, au pied de ces rochers, auprès de cette retraite, que l'on abandonna le triste Philoctète. C'est moi qui le rempli, cet ordre de rigueur. Il le fallait. Frappé par quelques dieux vengeurs, d'une incurable plaie éprouvant les supplices, il troublait de ses cris la paix des sacrifices. De son aspect impur, il blessait leur sainteté et souillait tout le camp de sa calamité. Que cherchons-nous L'arme d'Héraclès. On peut s'en passer. Pas plus que de toi. L'oracle a voulu que tu l'apprennes. sous Maman Comment ça je devrais pas être là Non, non, je n'ignore pas ses crimes. Personne n'ignore qu'il est coupable. Euh... Oui, oui, ses amis diront la vérité. Bah oui, oui, il me reprendra mon héritage. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire de toute façon Ce n'est que revenir plus tard. Ah, vas-y arrête moi je t'abandonne tout à fait hélène est là je dois te laisser je dois te laisser à plus tard pardonnez moi il n'y a pas de mal vous êtes télémac je reconnais ulysse dans vos traits on m'a dit que vous aviez connu mon père euh, mm -hmm. pendant son enfance d'être mariée, on de voyage pour me posséder. Redoutant de redouter les amants, j'ai choisi un homme au hasard. Ulysse, ton père, était là le jour de noces. Comme il vit que j'avais épousé Ménélas, qui n'était certainement pas le plus sage, ni même le plus fort de tous les hommes, il fit jurer à tous les princes de le protéger, aussitôt que son mariage serait menacé. Cette prévention sauva mon époux. Il ne fut pas assassiné de tout le jour. Tu es ici Ménélas, vieux brigand, toujours à défendre les camarades, n'est-ce pas Nous en fait trois ensemble Oui, j'ai rencontré Ménélas à Troyes. Ainsi qu'Ulysse. C'était un petit chef, un petit roi à Itaque. J'étais plus roi qu'il ne l'était. Après un moment, j'ai fini par le connaître mieux que les autres qui sont venus me demander conseil. Nestor Dis Nestor que veut dire Ulysse Bien affable et bien aimé, malgré sa pugnacité. Ils n'ont eu réponse qu'en considérant son amour pour la guerre, ce jour où ils ont voulu la paix. vas ben, tu parler contre Ulysse Ménélas, rappelle-toi le jour de Tercite, lorsqu'il était question d'abandonner la guerre et de rentrer chez nous. Nous n'étions pas contre toi et moi. Tersite, qui n'était qu'un simple soldat, a avancé qu'il serait plus sage de partir. Les autres se tournent vers moi. Que dit Nestor, qui des Grecs est le plus sage N'attendant pas ma réponse, il empoigne Dersite d'une main, il m'arrache le sceptre de parole de l'autre, sa rage est inouïe. Il frappe le soldat, on ne voit plus son visage. Nous avons appelé une ambulance, nous avons inventé une histoire. C'était parti. Nous avons continué la guerre. Cette violence d'Ulysse ne m'est pas inconnue. Au retour de la guerre, un garçon perdu séjourna chez moi. C'était Ulysse. Sans le sou. Nous avons eu notre contrat. Le jour, je lui apprenais les mathématiques, la géométrie, la géographie des trois continents. Il a connu les noms des philosophes grecs et allemands. Et on aurait pu mieux que lui faire l'éloge des poètes. On n'a pas connu plus grand ami des arts et des lettres. Mais vous voudriez entendre parler de nos nuits Chaque soir, vers 17h, d'abord il allait dîner avec l'un de ses amis. Je l'attendais, il était 20h, il était 21h, parfois même, je l'attendais jusqu'à 1h du matin. Je suis très patiente, je n'ai jamais eu ce que je voulais. Toujours Ulysse me ramenait l'ami. Et jamais il ne venait lui-même. Alors un jour j'ai perdu mes moyens et je l'ai frappé. Et il m'a. Il... « Ulysse aura été notre bon ange, on n'a pas connu meilleur arbitre. »« À la cour des Phéaciens, c'est lui pourtant qu'on juge. »« Pourquoi n'est-il pas aujourd'hui à notre place ?»« On ne rend pas la justice quand on s'en bat en guerre. »« Ulysse a voulu se battre pour moi, parce qu'il n'était pas le plus laid, parce que je suis la plus belle. »« Nous avons une dette envers Ulysse, et Ulysse le sait. »« Mais seigneurs, allez à la fenêtre et regardez l'horizon. » Il ne s'agit pas là d'une action solitaire. Vous devez penser à ce quelqu'un qui, quelque part, agit de même, et pense à vous qui pensez à lui sans connaître son nom. Je doute que ce genre d'exercice permette à quiconque de penser à un anonyme dès lors qu'un ami fidèle nous en donna l'intuition. En ouvrant la fenêtre, je n'ai jamais pu penser à quelqu'un d'autre qu'Ulysse. Il y a, dans tout don d'idées ou d'objet, la marque d'un désir humain de laisser un souvenir impérissable. Rien n'est gratuit, rien n'est anonyme et tout ce que l'on donne à autrui est un cadeau fait à soi. C'est ce que je pense. C'est en fait garant de mon bonheur conjugal le minimum que je puisse rendre à Ulysse et de plaider pour sa liberté. Quoi qu'il ait fait, Nausicaa, ma fille, ne voudrais-tu pas que nous parlions N'étais-tu pas plus bavarde en rencontrant Ulysse Pourquoi ne pas parler de lui Depuis ce matin, toute la création parle pour sa libération. Je veux te plaire, s'il sortait, voudrais tu l'épouser Il est bien fait. Je sais qu'il te plaît. S'en serait fini des prétendants qui t'empoisonnent. Je... Je réfléchis. Ulysse n'est pas une solution. Il n'en a jamais été une, pour personne. Il délivre parfois des bienfaits à ceux qui le rencontrent. Mais ne nous y fions pas. N'y voyons aucune vertu, car Ulysse, car Ulysse... a toujours vécu que pour lui-même. Accomplissant ce qu'on lui commandait, pour mieux pouvoir retourner à sa vie solitaire. Il ne s'arrêtera pas Aider la vie qui le rendra à la lumière Mais Mon jugement Mon jugement plie il bien sous son regard Tu porter mon arme Ah qui là va Compare, vengo in pace Tu ne peux pas être en paix avec le père dont tu as perdu le fils Pirro, mia, solo cose grandi des choses C'est grandissime Ne me parle pas des exploits de Pyrrhus Regarde ces crimes et regarde toi qui les a laissés les commettre Sana! Uli! Tessana. Uli! Épargne-moi, Uli! Va la casano! A sa macchina, volé, la promesse! Épargne-moi, Uli! Les temps devront beaucoup pour moi! Casté-vous le tout l'anano! C'était sous Tu me traites en ami! Tu as égorgé un suppliant? Aïe, t'as giudicato molti cristiani! Maman, non ne ho condannato, non era il ruolo mio, stavo muto. La guerra la faccio io per essere re Re Per Fare sentire la mia legge. Oh! Diritto, la mia voce! Mais sais-tu bien de qui tu tiens cette loi? Ce droit, cette voix? Mamma. Non è normale che ci sei, mamma. Perché mi stai rispondendo, mamma? No. Mamma. Che vuol dire? Di cosa non ho ereditato? Che vuol dire che non ho ereditato? Mamma. Mamma... No, non è normale che mi stai rispondendo, ok? Ce n'est pas moi qui fais des âmes des porcs. Les enfers ont deux portes, amenant à la vie. L'une est des cornes et va vers ta patrie. Elle est vilaine à voir, mais en sort le vrai. Les meilleurs orfèvres ont t'ébarber la seconde. Sa voûte est couronnée de lourdes de boucles. Oublantes. Les manes y font passer tout ce qui est chimère. Aînée, qui comme toi se perdit dans l'Adès, s'est trouvée ici, a choisi, quittée par la Sibylle. Elle lui a présenté la porte des vérités qui n'avaient pas fini de grandir, et l'autre qui l'a emprunté. Car ces mêmes dieux qui ont apporté la vérité à son rêve, ont demandé pour prix le souvenir du dissonge. La mémoire est plus chère que la vie, tu dois y renoncer. Conditions seules, on rencontre le mort. Maintenant va, condamner à être Ulysse est un homme, et pour ça il est roi. Ulysse est ce mec paumé entouré de demi-dieux. Lui, il complexe, c'est un homme. Ses amis sont beaux, bons et pieux comme on l'est quand on est fils de Dieu. Lui, il est beau, mais carré, bon, un peu, et pieux comme on l'est quand on va à la messe. Pour dormir s'incruste-t-il chez qui veut dans la douche d'un hôtel, les soirs de solitude, il pleure et songe à de nouveaux amis qui l'habitent. Car Ulysse est un homme qui séduit qui il peut. Ulysse est un homme sans beaucoup d'humanité. Il est homme. Parfois, il rapine. Ça se finit souvent mal. C'est un rusé renard, mais un fiéfé connard. Ses amis le lâchent. Ulysse est un homme... Et pour ça, il est roi. Moi, je lui en dois une, et je mourrai à sa place. Car Ulysse libre, un prince doit mourir. Ainsi va le cycle des rois du printemps. Je serai sacrifié à la fin de l'hiver, à l'abri des regards, par un sage officiant. Le nouveau roi portera les beaux jours. Rétablira la justice à sa cour, une cour nouvelle, une cour de lumière. Ainsi va le cycle des rois du printemps, dévoyé par l'hiver, remplacé une fois long. Mal. Fait il sort. Que fait-il Il sort. Avant de m'avoir vu Oui, il sort. Et tu en feras autant si tu n'étais pas là. Casse-toi. Casse-toi. qu'il ne pouvait caresser le visage d'une femme, Ulysse la croquait, l'effleurait de son crayon. Davantage que la femme, il aimait le mouvement d'une mine inclinée. Aussi se lasse-t-il très vite de ses aventures et allait au marché acheter un livre d'art. Aucune loi. Ne protège les amours. Gioia, fino che ammazzarono lo suo ultimo figlio, Astianatti. un vieux chien quand il s'éteint a honte de sa faiblesse à la vue de son maître il baisse les yeux et détourne la tête c'est en désespoir de cause qu'on cherche son regard car il consacre toute la vigueur qu'il a encore au respect de la pudeur jusqu'à la fin ainsi faisait argos au retour du lys ni l'un ni l'autre n'osait se retrouver et la douleur était partagée par l'homme et par la bête C'est un rêve, toujours le même. Il était sous les projecteurs, dans une arène, très chétif, le visage caché dans un casque de sport. Il se réveillait en sursaut et s'écriait ⁇ Nourrice, nourrice, l'anglais ne me laisse pas en paix ⁇ Je lui demandais ⁇ Mon brave Ulysse, qui est donc cet anglais qui t'embête si souvent ?⁇ Et lui de me répondre ⁇ C'est un roi juste qui veut la guerre. Mais j'ai été plus fort que lui. longtemps, j'ai oublié ce cauchemar. Un jour, après 20 ans, les rois prirent Tulis pour l'emmener à la guerre. Il ne voulait pas y aller, mais il a su retarder son départ jusqu'à la naissance de son fils. Pourtant, il n'y assista pas. Je l'ai vu revenir seul de la maternité. Le m'a-t-il dit un roi juste m'a pris pour sa guerre. Le rêve m'est revenu et je lui ai dit d'être plus fort. Et lui de me répondre. Il est plus roi que je ne le suis. Ulysse était mon ami. La dernière fois que je l'ai vu, il a fait de moi le parrain de Télémaque. J'étais à la maternité, d'abord seule avec Pénélope, puis avec Télémaque. Les maternités sont des lieux fantastiques. Vous y venez à deux, vous repartez à trois. Mais ce n'était pas le père qui était là ce soir-là. Les sages-femmes avaient aménagé une salle de repos. On l'évitait quand on cherchait le sommeil, car l'âme seule y trouvait parfois l'apaisement. C'était un lieu... déroutant qui donnait le vertige, à peu près silencieux, bourdonnant de prières. Il n'était jamais vide, ou bien qu'un moine y faisait son office, ou bien qu'un enfant y choisissait sa future religion. J'en viens notamment, qui se prit d'affection pour les oreilles larges d'un Bouddha. Toujours très lumineuse, la pièce était autant éclairée par les candélabres que par les néons de l'hôpital. Nous dansions avec les ombres des idoles. On leur brûlait de l'encens qu'on fixait à un Ménorah. On n'utilisait plus le cratère, les athées en avaient fait un cendrier, sans qu'on les en empêche, nous avions assez de babioles sacrées. J'ai trouvé Ulysse dans la salle de repos, il m'y a annoncé son départ pour Troie. La veille de leurs noces sous des ciels en tempête, les rois à couronner prient la terre et s'apprêtent à féconder le champ des monarques paysans. Dans la chambre nuptiale, rien n'a changé. On trouve dans la bibliothèque les livres que nous lisions. Le tapis n'a pas été roulé, le lit est toujours fixé. Cependant, la chambre est close, je l'ai fermée moi-même. Je n'attends pas Ulysse, à sa place dans mon cœur il y a un néant. Il fut roi au printemps, il rendait la justice, c'était il y a longtemps. La loi appartient au peuple, et il revient au peuple de juger son roi. À lui de retrouver la société des gens de paix et de s'y soumettre. Et si elle est clémente, de se faire pardonner par elle. À cette condition seulement, j'accepte son retour. Se sfruttati, ma breve